Crache dessus, crache dessus. de Merci. Je connais mes droits. Pardon, excuse-moi. T'as fait le nager du déluge en 3 minutes et 30. Mais si tu prends une autre arme, tu prends encore mieux. tu prends une autre arme, tu feras encore mieux. Tu prends encore mieux. Oulala, j'ai plus de vie. C'est bon, parce qu'il y a le cœur de structure qui est pile-là, en fait, à la frontière. Où ça que, genre, Je vais peut-être pas en parce que c'est pas tout con. Dis-nous tout. Ah. J'allais faire un, un truc du genre, ouais, tu vois, le, le cœur des chasseur du cœur, c'est le tout petit peu de vie qui me reste, tu vois, c'est que j'ai du cœur. Et, et, et, et, et, et, et, et, et, et tout. Ouais, non, en fait, laisse tomber. <rire> D'accord. <rire> <D 'accord. rire> le pauvre! Bon oh là Tu as tu pas Bah, je obligé de les prendre chez hein, moi. Bon, Cookie, have you got a big cock Cook. Non, non mais... pas coque. Juste <rire> il <rire> la queue, je C'est euh... MAIS NON NON euh... Non mais, toi t'es balèze hein, Volvo. Tu prends une quête ou c'est maximum un participant <rire> Sérieux <rire> Alors, Alors, Si on fait un jour de participants de participants de participants de en fait faire deux... un jeu c'est une bonne idée hein. On ferait pas un jour. alors un il jour. y a hurragan Snarf, qui est le défi à 4 ouais vas-y enquête arène il y a le, le Gobul avec le plaisir vert vas-y stitch j'en suis j'en suis j'en suis j'en c'est <rire> un orage de mon spavage. C'est quoi C'est x style direction vers le bas, je crois. Non, non, eu, il est nul, franchement. Il, il te suit pas bien et tout. Non, voilà, c'est pourquoi, pourquoi je l'appelais euh, Zinoco. Grosse merde. merde <rire> Alors, il est 9h29 et ensuite bah, ça bouge avec toi et Volvo. Ouais, si tu veux, je reste avec toi dans le, dans le chat du Skype. Ouais, si tu veux, non, mais de façon, ouais, vas-y dans la conférence comme ça en vocal. De Ragi, si tu veux aussi rester. J'ai... Déjà que j'aime pas chez Jekino Kyojin, alors là... J'aime ai... pas chez Jekino Kyojin, oh, non, mon dieu. Mon dieu. oh mon dieu... Putain, un cooky comprend mon dieu.. Cette tombe est, est ton, es un démon, cette tombe est ton, es un démon. mais le monstre lui-même, je trouve que... T'as rien à foutre là, quoi. Bah il est assez est original. Bon, c'est mon hunter T'es trop moche. Ouais, c'est ça. Tu lances les coups. Ah pardon. Oui. <rire> pardon. T'as le faut que je me soigne. Pour Gravios. <rire> <rire> ok, d'accord. Le gros feuille monumental. La bouche c'est lui. Le marsupilami. <rire> Louba Louba. Marsupi... On peut dire que. Dans Je la jungle, jungle tropicale habitait un animal. Bon bah c'est le marsupilami. Putain. Il a beau être gentil, mais il ne peut pas être son ennemi. Bouba Ah bah on le a un connaisseur. Ouais, c'est ça. Alors, attention, est-ce que vous savez de... De quel... Enfin, parce que le marsupilami est un dérivé, mais de quel BD euh, De quel pd de quel, pd, ouais. ah, putain, quel PD de quel BD ouais. Ah putain, j'ai compris. Quel PD Non, non, non. BD, BD, BD, BD, BD, c'est s'il vous plaît, c'est le matin. Voilà. Dis-moi le C'est pas vraiment cool. Oh là là, Draco, on qu'elle dit. Franchement, t'as un tas de crevettes depuis tout à l'heure. Dis le mec qui est mort trois fois sur un délire de jeu, quoi. Et puis c'est Momo. Il m'aime pas, Momo. Gamal, viens là. Aime-moi, gamal. Aime-moi, D'accord, il y a Jackie qui l'a réveillé. T'es sur la gueule. Quel con. Ah, c'est énorme. Pourquoi je j'ai tué je crois que c'était Jaggi qui l'avait buté le jeu. Ah, t'as un truc de cette taille, c'est Jaggi qui le tue. Ouais! En fait. J'avoue! Le truc il fait genre Viens un. Révolvo! En enfin, cookie aussi. Ouais! Venez voir mon objet de plaisir. Oh putain, été... attends, pas passe celui-là. Regarde-moi ça. Ouais, je... <rire> y'a Darkas qui vient voir mon objet de plaisir. Tu peux le tester, Darkas? Ma maman a fait mumuse avec. <rire> <rire> Deux tours. Il est 9h48. Je propose que la dernière quête soit des followers qui la décident. Ouais, j'avoue, allez. Je vais essayer une petite quête, les gens. Oh non, pas la regarder, c'est les Je suis même pas sûr que j'ai le rang pour pouvoir le faire en fait. Ouais, écoute, qui peut pas rejoindre la quête Ouais, c'est ce que je pensais. Bon, ouais, bah, il, il y en a un qui a dit le nibble géant. Sonic, est-ce que c'est des. Sonic, ouais, c'est bon, C'est trop bien mais... Oh putain, qu'est-ce que c'est dur le matin! Pas enfin, vrai? Oui, c'est dur comme mon pilier. Oh, est-ce que t'en as un d'ailleurs? <rire> oh, <rire> voilà, hashtag pilier du, du plaisir du le matin. Putain, putain, putain. Pas vrai hashtag pilier du plaisir. Et bien, c'est parti pour le niveau Sargion qui sera la dernière quête de oh ce live. Oh, ah, oui. oh, oh purée! Oh oh grand quand même ouais. je me suis plus petit quand même survécu longtemps Je tellement grand ah, je sais ma femme me le dit souvent chaud oh putain attendu personnes normal j'ai lancé un hashtag pilier du plaisir ça vient, hein. Tout lié. Sur le ça vient que les Volvo se mette devant okay. le cul. bah voilà <coughs> Volvo est mort alors Volvo alors qu'on compte hein. Euh... alors depuis le de début, je dois être bien en train de se bouffer les lèvres alors, de de début, mais c'est il... ça c'est tellement il ça il y a Bobo qui est mort euh, 4 fois, 4 fois, 4 4 4 fois. fois. Oui. il y a Darikas qui est mort une fois il y a Agito qui est mort zéro fois je crois ah oui donc, je, je, pas pas suis je, mort. je suis mort aussi 0 fois. je suis mort je suis mort je suis la glotte Et un peu Je j'ai toujours la glotte mec le bout de mon chibre <coughs> Bien chers amis, oh en plus on finit presque pile à l'heure avec une eh, minute d'avance de... un jour. C'est cool. Depuis hier, on finit chaque fois à l'heure. Eh, ouais c'est ça. Et eh, eh bah ben, c'est parti, je juge je passe aux toilettes. Alors je vais faire bah, je vais faire pareil, dis-moi si. Et eh bah ben, écoute. Écoute euh, Dracas, en fait. encore merci d'avoir participé bah, à ces deux heures de live en fait sur Monster Hunter Très Monster sympathique d'ailleurs. ultimate, très sympathique. Super sympa. Qui est au level, 430. <rire> euh.. C'est vrai que c'est moins le cas du tout, mais c'est le bon éveil quand même. Il faut le dire, faut dire. Faut dire. Faut dire. Euh, Du coup, voilà, donc maintenant, on laisse place à Evolvo, qui va vous faire du Monster Hunter de toute façon, frontière. Aussi. Euh, on reste euh, avec lui euh, sur le Skype, donc euh, voilà. Écoute, euh, je stoppe euh, le live. Si si stoppe le live. Je, met met le, je mets le mien, éclipsé l'image, t'inquiète pas. Là, avec pas de souci. Eh bien, les gens, à tout de suite. À toutes les gens.